J'ai remarqué que les youtubeurs français, ben, ils capotaient ben le Québec. Je tiens à présenter mes condoléances aux oreilles québécoises pour cette imitation d'accent scandaleusement abominable. Fait qu'aujourd'hui, pour le challenge 5 secondes d'Amixem et de Recyclum, ben, on va faire un défi de culture québécoise. Défi lancé par l'organisme Recyclum et le youtubeur Amixem, ce challenge a pour but de démontrer qu'en 5 secondes, on a largement le temps de recycler une ampoule usagée. Pour faire suite à ce qu'a dit mon très cher adversaire, le but de ce défi consiste à énumérer le maximum de sacres québécois en 5 secondes. mon très estimé adversaire, est désavantagé par le fait que j'habite depuis 10 ans au Québec. Il aura donc droit de consulter pendant une minute une liste sans doute non exhaustive des sacres québécois. Top oh, Mec, c'est impossible Ça se dit, esti Top Tabarnak isti kalis, cybole, chris, Moses, vierge, sacre, osti, asti... Fuck mec, t'as rien de temps de dire Osti, tabarnak, de vierge Osti, tabarnak, c'est une vierge, chris, Batar, crucifié, calver... Calver, ciboire Donc, euh, comme vous pouvez voir au résultat, j'ai honte, mais le français a gagné Si nos deux têtes de con vous disent quelque chose, c'est que vous avez sûrement vu un de nos courts-métrages ou de nos vidéos. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur ce petit rond avec une barbe et euh, abonnez-vous à notre chaîne.